Bonjour à vous! Bonjour à tous! Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Brigitte. Oui, bien sûr, moi aussi. Pour cette fois-ci un tour de cartes de Yannick Chrétien. Alors, Brigitte? Oui. On y va. On y va. Je passe les cartes en revue comme ceci. Oui. Et tu mets le doigt sur une carte, celle qui te plaît. Hop, oh, euh, attends. Tu en as une? Oui. Ah, laquelle? Celle-ci. Quatre de trèfle? Oui. D'accord. Ça t'évoque quelque chose Parce que Non rien de spécial. Non non. Bon d'accord. Alors ce que je vais faire, je la laisse sur le tapis pour le moment. D'accord. Et avant de faire le tour, je, enfin, à chaque fois que je fais euh, un tour de magie, yes. j'ai, j'ai sur moi quelque chose de très très très très magique. D'après ah, oui. toi, ça serait quoi D'après toi, une baguette peut-être hein Je sais pas du tout. Non tu sais pas. Ah non. Je vais te montrer. Je, pas je vais te, te montrer. Elle est là. Elle est là. Et c'est une pièce. une pièce, ma pièce porte bonheur. Elle est de couleur or, mais oui. bah, c'est pas de l'or. Hein. Mmh. Euh, cette pièce, regarde. Ce que je vais faire, je vais d'abord la mettre de côté parce que ça sert à rien pour le moment. Euh, ce qu'on va faire, c'est très simple. Ta carte. Hein. Oui. Je vais essayer de faire un truc de très très très magique avec. Alors regarde bien. Je vais prendre la moitié du jeu. D'accord. Mmh. Et taille Normal, là. <rire> Et regarde, ça va aller très vite. 1. Ne clignez pas les yeux. Reste de. Reste avec moi. Regarde bien le jeu. 1, 2, 3. La pièce, pièce de monnaie. La pièce. La carte a disparu. D'ailleurs, euh, tu peux regarder le jeu. Ta carte n'y est pas. Ah je savais. Je... Alors.. Que... Comme je t'ai dit tout à l'heure, comme je vous ai dit aussi, c'est ma pièce porte-bonheur. Je vois ça. Alors, si on remonte le début de la vidéo, mm -hmm. elle était où la pièce Dans ta poche. Dans ma poche. Donc, ce qui veut dire. C'est que si je réfléchis bien, c'est que ta carte a remplacé la pièce. Peut-être. On y va On va regarder Eh oui 4 oh, de trèfle, la carte de Brust. C'est bien. Bravo, Bravo Pascal. Franchement ce, ce tour-là, moi, j'adore. Moi aussi. C'est rapide, c'est pas.. C'est pas compliqué à suivre. Mm -hmm. Et puis ça fait son effet. Cher. Voilà, bah ça t'a plu oui. Ça vous a plu Et bah, écoutez, c'est très simple. Likez, commentez, et puis comme je vous dis à chaque fois, bah, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end, et on se donne rendez-vous avec Brigitte, à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Allez, ciao les amis, bye bye ciao